Bonjour à tous et à toutes, je suis petit tour de magie et aujourd'hui on se retrouve pour un tour de magie euh, avec des cartes. Alors euh, si, le magicien si vous faites à votre, votre ami ou votre copain, ça dépend. Donc vous faites plusieurs petits tas de cartes. Moi j'en fais 4, ça c'est bien. Donc, voilà. Plusieurs petits tas de cartes. Hop, voilà, comme ça. Vous demandez à votre partenaire. Enfin à celui que vous faites le tour de piocher une carte. Donc, euh, voilà. Donc, elle la regarde. Donc, euh, voilà. Après, vous lui dites, pose-la sur un des tas. Donc, voilà. Après, vous, à ce moment-là, il faut que, euh, avec votre tas de cartes, que vous prenez une carte et que vous la mettez sous votre main, comme ça. Donc là, vous voyez, ça se voit pas trop. Un petit peu, mais... Voilà, et vous dites tu fais euh, attends c'était où tu as posé ta carte là là et vous lui dites tu fais ça ou ça donc votre partenaire va croire que c'est c'est euh, la carte euh, c'est sa carte à lui sauf que non pas du tout c'est sa carte est en dessous elle est là alors après vous faites comme si c'était celle là que vous déplacez et que vous recouvrez de partout dessus mais vous gardez le dernier tas euh, avec la bonne carte Ici, que vous mettez par-dessus. Puis après, vous faites un petit geste, n'importe quoi. Et ce sera la bonne carte. Alors voilà, c'était petit tour de magie pour un tour de magie avec des cartes. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et mettez un petit j'aime. Au revoir.